Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un objet tout petit, mais super utile, le micro-cravate. Nous sommes le 13 e jour de ce mois de décembre, ça avance très vite, hein. On est à peu près à la moitié et j'espère que ça vous plaît toujours. Donc ce micro-cravate, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les vidéos précédentes, mais il est juste ici. Depuis le début de ce défi du mois de décembre, je le porte, parce que je l'ai commandé avant avec le filtre, etc. J'ai tout commandé ensemble, j'ai tout reçu en même temps, et du coup, je me suis dit, allez je vais les utiliser ça va être sympa et franchement c'est pas dégueulasse alors je vous explique il y a plusieurs manières pour moi d'enregistrer soit j'utilise pas la caméra mais le micro est dégueulasse soit je passe par ceci c'est le micro mais c'est un peu compliqué à mettre en place etc faut régler le son le volume donc j'ai pas trop le temps après il y avait soit enregistrer par téléphone directement ou alors utiliser un micro-cravate relié au téléphone et qui enregistre. Et c'est... Oh, ça me sauve la vie. Je sais, je pourrais brancher le micro-cravate directement sur l'appareil photo, mais euh, pas pour l'instant. Donc, quoi vous dire de plus Le câble est assez grand euh, pour aller jusqu'au téléphone. Le micro est tout petit, il ne voit presque pas. La qualité est vraiment bien. Je veux dire, c'est pas dégueulasse, ça grésille pas ou quoi. On m'entend vraiment bien parler, parce que dans des vidéos précédentes que j'ai fait, euh, c'était vraiment pas top, la qualité audio. Là, je remarque que pour 1€, euro, il y a quelque chose de mieux quand même. En tout cas, si ce micro vous plaît, la qualité également. Je vous mets les liens dans la description Aliexpress et Amazon si vous voulez le commander. En tout cas, ce 13ème jour est fini. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos de ce mois de décembre. Allez, à bientôt